Mesdames, Messieurs et personnes non-binaires, bonjour, nous sommes le samedi 7 juillet 2018 et vous écoutez Drôle d'Actu. Au sommaire cette semaine, le racisme, l'industrie porcine à Hollywood et le cyberharcèlement. Mais tout d'abord, l'actualité présidentielle de la semaine, c'est la visite de Manu en Mauritanie et au Nigeria, une mini-tournée africaine ponctuée de discours où il a déclaré entre autres que l'Afrique est le continent qui bousculera le XXIe siècle et que la France peut y jouer un rôle. Il serait néanmoins bon de rappeler au président que la France a déjà joué un rôle en Afrique pendant quelques siècles et que c'est précisément l'origine du problème. Néanmoins, on pourrait proposer aux chefs d'État désireux de nouer des liens positifs avec le continent, de rendre les œuvres d'art pillées par les colons et de s'affairer à payer les crimes du passé. Racisme toujours, une vague de protestation a éclaté à Nantes après le meurtre par un policier d'Aboubakar Fofana lors d'un contrôle de routine. Alors que des voix s'élèvent déjà pour défendre le CRS, soulignant que la victime était recherchée, il est bon de noter que les policiers ne peuvent pas encore lire dans les pensées, et qu'ils n'avaient donc aucun moyen de le savoir. Le meurtrier présumé, qui avait d'abord plaidé la légitime défense, appuyé par des témoignages de ses collègues, a été obligé de reconnaître avoir menti, et a changé de version, affirmant à présent qu'il n'avait pas fait exprès de tirer. Il serait donc bon de ne pas faire exprès de le condamner à de la prison suite à cet acte. Hollywood à présent, Harvey Weinstein a été mis en examen ce lundi pour agression sexuelle sur une troisième femme alors qu'il est déjà poursuivi pour viol et agression sexuelle. Il nous semble important dans cette affaire de rappeler que s'il est intéressant de collectionner les Pokémon ou les Pins, on peut très bien se passer de collectionner les crimes. Et messieurs, si vraiment vous vous sentez en manque, rappelez-vous que personne ne vous doit quoi que ce soit de sexuel et que, au besoin, Pornhub est toujours là pour vous. Cyberharcèlement ensuite, deux trolls du forum jeuxvideo.com ont été condamnés cette semaine à de la prison avec sursis et des travaux d'intérêt généraux pour des menaces contre la journaliste Nadia Daham, suivie le lendemain par un troisième de leurs compères. Il est intéressant de noter que dans la culture populaire, les trolls vivent sous les ponts, et que dans ce cas-ci, le pont surplombe visiblement un égout. Les trois jeunes ont tous déclaré qu'ils ne pensaient pas que leurs actions auraient une vraie conséquence, et c'est vrai que cela semble tellement anodin de souhaiter la mort de quelqu'un, une telle erreur pourrait arriver à tout le monde. En bref, pour terminer, deux nouvelles dans l'actualité. Japon d'abord, le gouvernement a annoncé son intention de relancer les centrales nucléaires afin de lutter contre le réchauffement climatique. Alors, certes, la mort de toute la population japonaise serait une mesure pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais n'est-ce pas aller un peu loin France ensuite, le Conseil constitutionnel, a accordé au principe de fraternité une valeur constitutionnelle, censurant au passage une partie du délit de solidarité. En apprenant la nouvelle, Gérard Collomb a annoncé son intention d'aller demander asile en Syrie, annonçant que là-bas au moins, le gouvernement partageait ses valeurs. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou à partager la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être notifié des nouvelles publications. Vous pouvez également commenter la vidéo et donner votre avis pour m'aider à améliorer les prochaines éditions. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres drôles d'actu.